Alors je me souviens dans mon service militaire qu'une mission c'est un objectif des moyens un chef et qu'il faut faire faux mec et ça ne dit plus rien à personne tout ça et, euh, et donc de quand date la création de cette direction enfin de ce commandement il y a un an et demi il y a un an et demi. Donc, nécessairement, vous avez un, un, un objectif, vous avez des moyens et, euh, et quels que, que, que sont ces moyens et quel est cet objectif Et comment vous vous situez par rapport à d'autres organisations publiques et gouvernementales qui sont actives, justement, contre le hacking et, et dans la cyberdéfense, peut-être plus des entreprises ou... enfin, D'abord, merci de, de m'accueillir. Moi, je suis vraiment très honoré. Et puis, je, je mesure le défi de passer après deux intervenants qui ont une vision très heureuse, très positive euh, de la numérisation. Et je ne voudrais pas passer pour le monsieur anxiété de la numérisation. Euh, je retiens euh, aussi de, des deux intervenants, euh, finalement, que moi, je partage beaucoup de choses. Je partage l'idée que c'est d'abord un changement profond, profond des sociétés, profond des organisations, profond des mentalités, des cultures. Et c'est un peu le message... Qui va, va sous-tendre, j'espère, euh, tout l'entretien qu'on aura. Donc, euh, ça pose, enfin, cette numérisation pose des défis absolument colossaux en matière de sécurité collective. Euh, je pense que maintenant tout le monde est conscient et que les États, depuis plusieurs années, euh, que ce soit l'Allemagne, l'Angleterre et la France, ont décidé de repenser leur stratégie euh, de cyberdéfense, de cybersécurité au sens large. La France l'a fait avec un exercice qui a été publié en 2000, février 2018. Euh, je me permets de le rappeler, parce qu'après, je, je, je vais bien sûr préciser ce, quelles sont mes missions, mais au travers de cette organisation de l'État. Et cette stratégie de cyberdéfense, euh, la politique publique en matière de cybersécurité, elle s'articule autour de quatre grandes piliers. Quatre grandes piliers autonomes avec des gouvernances particulières. Un premier pilier qui est le pilier de la détection-prévention de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information auprès du Premier ministre. Vous avez un pilier renseignement qui est nécessaire pour la caractérisation et l'attribution des attaques qui relèvent des services intérieurs et des services extérieurs. Vous avez un pilier de l'action judiciaire et puis vous avez un pilier de l'action militaire. Et cette singularité de l'action militaire, elle recouvre deux exceptions. La première, c'est que l'action militaire peut proposer à oh, la présidence de la République au travers du chef détat major des armées, des options, des options d'attaque cyber, si nécessaire, en fonction d'une gestion de crise euh, pilotée par le niveau politique. Et deuxièmement, qu'au sein du ministère des armées, on a une organisation par délégation particulière autour d'un canon de la cyberdéfense. Et ce canon de la cyberdéfense créé, il y a donc un peu moins de deux ans, il repose sur un triptyque. Premier triptyque, qui est euh, un triptyque de, assez normatif et de pédagogique, qui consiste à veillez à ce que euh, ce réflexe de sécurité soit euh, diffusé partout dans les organisations. Comment, aujourd'hui, dans tous les échelons hiérarchiques, on organise une audience du risque Parce que ce que j'explique tous les jours aux grands commandeurs jusqu'au plus bas échelon, c'est que la cyberdéfense, c'est pas moi, c'est vous. Quand vous envoyez un système d'armes en mission, un rafale, et qu'il y a une attaque cyber, c'est pas moi de décider d'arrêter la mission, c'est bien à celui qui est dépositaire du métier, des opérations, D'assumer ce risque-là. Donc, c'est une partie intégrante de sa responsabilité. Le deuxième pilier de mission que j'ai, c'est évidemment d'organiser toute la coordination de la gestion de crise cyber sur le ministère des Armées. C'est plus de 250 000 personnes avec des organisations extrêmement complexes. C'est de s'assurer que il n'y ait pas de contagion, de risque systémique, et que de bout en bout, on est capable de coordonner l'ensemble des incidents cyber. Et puis, il y a un le troisième pilier, qui est celui de l'action numérique, action offensive, ou sur le champ de bataille. Je dois garantir, par des actions cyber, qu'on conserve un avantage comparatif face à ceux qui sont euh, caractérisés comme des ennemis sur le terrain. Alors, je propose que, pour y voir plus clair, on prenne un cas concret. Euh, la... Première hypothèse, la France est en guerre, comme elle l'a été par le passé, de façon tout à fait officielle, avec un autre pays. Et puis, après tout, on voit ce qui se passe entre les États-Unis et l'Iran. Euh, c'est une hypothèse qui peut ne pas être que théorique, et c'est bien pour ça qu'on a une armée. Une autre, euh, un autre cas de figure, c'est ce que j'appellerais un conflit de basse intensité. Et celui-là, il existe. Et, et il y est, est d'une part avec le terrorisme islamique, c'est une première chose. Où il peut y avoir dans ce, dans, ce, dans ce milieu mouvant, indéfini, etc., des gens très compétents techniquement qui peuvent lancer des, des attaques informatiques. Et il y a la guerre commerciale qui est de plus en plus intense et où il peut y avoir des manœuvres tout à fait dilatoires euh, qui consistent à essayer, pourquoi pas, de torpiller des grandes entreprises ou des acteurs importants qui font du tort à une autre puissance bien organisée, qui est nécessairement une grande ou une moyenne puissance. Et là donc qui sont les victimes potentielles Alors on en voit grosso modo trois catégories. D'une part il y a les entreprises qui peuvent être ciblées et puis on va leur envoyer des virus, des troyens, etc. D'autre part il y a les services vitaux de la nation, non militaires mais vitaux de la nation que sont les services de transport, l'approvisionnement en énergie, l'électricité, la distribution, etc. Et puis enfin, il y a l'armée qui est là pour défendre et qui peut, elle aussi, être attaquée par hacking. On est bien d'accord que euh, le premier, les entreprises, c'est le job de l'ANSI, que vous, c'est l'aspect purement militaire, alors vous allez me dire si, si j'ai raison ou j'ai tort, et qu'entre les deux, pour les services vitaux de la nation, euh, c'est à la fois l'ANSI, la DGSE, la DGSI peut-être, et vous-même. C'est à peu près comme ça qu'on peut voir les partages de responsabilités oui. Donc euh, ce que vous posez, enfin, euh, renvoie à une question de fond. Euh, vous l'avez dit, euh, on est dans des conflits qui ne sont pas des conflits de guerre déclarés. Donc on ne sait pas passer d'un cadre très bordé du droit des conflits armés par les seuls référentiels qu'on a dans le monde cyber. Pourquoi Parce que dans la numérisation, vous avez deux défis en matière de sécurité, celui de l'attribution et celui du seuil. L'attribution, c'est évidemment... Être certain que celui qui vous attaque est bien celui qui vous attaque. Autrement dit, vous ne pouvez pas organiser une réponse sans avoir des certitudes. Et que remonter jusqu'à celui qui est derrière le clavier est extraordinairement complexe. Donc ça, c'est un premier défi, celui de l'attribution, qui est une notion extrêmement souveraine de surcroît. Le deuxième défi, c'est la notion de seuil. C'est ce que vous disiez, c'est quel est le seuil d'acceptabilité pour un État quand on est face à une attaque informatique est-ce que T25 Monde, qui a été neutralisé pendant plusieurs jours, c'est acceptable Donc, les États répondent de façon très différenciée. La France, dans la stratégie française, y a répondu en disant, on gérera ça au cas par cas, l'attribution est une nature politique, c'est souverainement l'autorité politique qui dit, j'ai suffisamment de preuves pour pouvoir engager un processus d'attribution que je gérerai selon des règles que je définirai et une réponse que je définirai. Donc, c'est dense ce cadre général, que l'action militaire peut être une réponse. C'est-à-dire que le chef d'état-major des armées peut dire au pouvoir politique, écoutez, voilà, on est à ce niveau de seuil, nous, on estime qu'on peut engager tel ou tel type de réponse. Donc c'est comme ça que se fait ce processus et qui est encore une fois un processus au cas par cas euh, que, que, voilà, qui a été organisé par, par les administrations et l'État français. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est qu'on voit bien que la frontière entre intérêts vitaux, domaine de l'ADSI, domaine du ministère des armées, est complexe. L'industrie de défense, c'est eux qui développent des systèmes d'armes, c'est eux qui soutiennent les systèmes d'armes, même quand ils sont en opération. Qui doit être responsable de, de veiller à ce que l'industrie de défense ne soit pas une vulnérabilité et qu'elle ait un niveau de défendabilité acceptable donc ça renvoie encore à l'idée que la numérisation et ces défis de sécurisation posent des défis extraordinaires de continuité entre les administrations elles-mêmes, entre les administrations et les entreprises, entre les entreprises et les individus. Et que c'est cette continuité, la vérité, qu'il faut complètement repenser aujourd'hui dans le cadre du rapport entre l'État et puis ses intérêts vitaux. Alors, dans, quelles sont les attaques qui sont anticipées J'imagine que vous avez créé une grille, vous avez analysé... Vous-même, en général, vous n'êtes pas informaticien. J'imagine que vous êtes un syrien et que vous avez une carrière strictement militaire. J'ai une, une carrière strictement militaire, oui. Voilà. Je, je, je, je ne suis pas ingénieur euh, Donc ni, ni un, geek. C'est un milieu que vous découvrez en même temps que vous en prenez la direction. Vous, euh, euh, vous avez tout un travail méthodologique à faire qui est la compréhension du risque. Quels sont les types d'attaques, par exemple Alors, donc, je n'ai pas été mis là par là, en tout cas, je l'espère. Euh, J'avais un petit passé, puisque j'ai passé euh, 20 ans dans, dans le monde du renseignement, qui, est, qui était un monde qui a très tôt fait émerger cette fonction, euh, cette fonction cyber. Aujourd'hui, euh, je crois qu'il faut poser les conditions enfin d'une réalité qu'on subit c'est que l'espace le, numérique est un espace où les États, de façon très décomplexée, trop pour certains, ils trouvent des opportunités. Enfin, je vous renvoie à ce que vous disiez sur, euh, relayé par le Washington Post, euh, le, le New York Times, sur les attaques euh, du com-cyber-américain contre les structures vitales russes ou euh, les structures militaires iraniennes. Donc on voit aujourd'hui que c'est une zone de tension dans laquelle les États vont jusqu'à fragiliser des processus électoraux. Donc le défi face à ces attaques, c'est quoi C'est évidemment d'abord de pousser une régulation. C'est qu'on n'y arriverait que comme ça. C'est l'appel de Paris du président Macron, c'est les normalisations européennes, c'est la RGPD, c'est tout un ensemble de, de, de, de, de processus et dynamiques qui visent à faire en sorte qu'on régule et qu'on normalise ce cyberespace. Donc, un, les états d'encompréhension. Deuxième, la cybercriminalité. C'est sans doute aujourd'hui, en quantité, et de plus en plus en complexité, ce qui nous inquiète. Le ministère des Armées n'échappe pas au son logiciel. Le ministère des Armées n'échappe pas à des tentatives de fuite de données. Le ministère des Armées n'échappe pas à des tentatives d'utiliser ses propres infrastructures pour des attaques de type cybercriminel. C'est en croissance, c'est par rapport à l'année dernière, plus 20%, si vous voulez, ce qui n'est quand même pas négligeable. Et puis, le troisième type d'inquiétude, c'est évidemment l'hygiène, mais l'hygiène, là, c'est vraiment, euh, je dirais, euh, notre quotidien et notre, notre capacité à former et à faire la pédagogie sur le permis du missile des armées. Les tendances, où sont-elles Les tendances, d'abord, c'est une prolifération des outils et leur accessibilité. Ça veut dire que mécaniquement, il y aura plus d'attaquants. La deuxième tendance, c'est l'extrême porosité entre la cybercriminalité et les états décomplexés. Et aujourd'hui, je ne cache pas qu'on a du mal à savoir qui, derrière ces attaques complexes, revient à des États ou revient à des organisations cybercriminelles ou à des organisations cybercriminelles qui servent de proxy à des États. Et puis, une troisième tendance, qui est que plus la sécurité est comprise et assumée, plus on est capable de protéger nos systèmes, plus nos adversaires vont passer par les maillons faibles. Les maillons faibles, c'est quoi, par exemple, ce sont les chaînes logistiques chez nous Ou c'est les supply chains, les entreprises, qui vont développer et soutenir le système d'armes. Donc, vous voyez, c'est trois tendances aujourd'hui sur lesquelles euh, on, enfin, on est face à des défis croissants, euh, de qualité, euh, face à une complexité toujours, toujours de plus en plus euh, profonde. Alors aujourd'hui, euh, on va prendre un cas concret, qu'on va, on va se faire une hypothèse, de, une, une expérience de pensée. Euh, la France aujourd'hui n'a pas vraiment d'ennemis en termes d'État. Il n'y a pas, contrairement aux Américains ou aux Israéliens qui considèrent que l'Iran est leur ennemi, la France n'a pas un ennemi désigné. Finalement, elle s'entend relativement bien avec l'Iran, elle s'entend bien avec l'Algérie, elle s'entend bien avec, grosso modo, tout, me semble-t-il, tous les États du monde. Et il n'y a pas... Il y a des ennemis, mais qui sont des groupes indépendants, non étatiques, de type... Euh, euh, au Maghreb islamique, ce genre de choses-là. Mais prenons l'hypothèse que des, des hackers russes travaillent, non pas forcément pour le gouvernement, parce que j'imagine que ça ne se passe pas comme ça, mais avec la connaissance du gouvernement russe, et qu'ils se disent, on ne sait jamais, on va essayer de pénétrer sur des réseaux de la défense française. Quel sera leur objectif Est-ce que ça sera de voler des données, par exemple, de savoir qui fait quoi dans tout l'organigramme, jusqu'au niveau le, le plus, jusqu'au niveau, disons, euh, chef d'escadron, voilà, ou est-ce que ça va être de pomper d'autres données qui seraient les plans de vol de l'armée française pour les six mois à venir Est-ce que c'est d'essayer de, de faire pénétrer un Troyen pour prendre contrôle à distance d'un certain nombre d'ordinateurs et, et, et bloquer les initiatives de l'armée de l'air si jamais il y avait une guerre quels, quels sont les types d'initiatives qui, qui, qui sont prises ou qui pourraient être prises ou planifiées par un ennemi Donc, euh, si, si vous me permettez une première euh, remarque, c'est que les armées françaises sont engagées sur des territoires motivés pour la lutte, par la lutte contre le terrorisme. Le terrorisme est quand même un ennemi aujourd'hui face auquel les armées françaises euh, combattent, y compris dans le domaine numérique. Y compris, dans le cyber. y compris dans le domaine cyber la numérisation aujourd'hui c'est une opportunité y compris pour les autres y compris pour les terroristes, y compris pour ceux que nous combattons sur le terrain donc euh, première, euh, première remarque, la deuxième c'est prenons votre hypothèse d'abord derrière l'hypothèse il y a une réalité vécue aujourd'hui on a sur à peu près 800 incidents cyber par an une petite dizaine qui relève d'attaques complexes qui viennent d'États. Que ces attaques, elles relèvent profondément d'abord d'une volonté d'espionner. D'espionner quoi D'espionner d'abord, on, on essaye de décrypter l'intention, donc on espionne les hautes autorités militaires ou les hautes autorités des administrations du ministère des armées pour savoir ce qui se passe. Deuxième chose, c'est que qu'évidemment, on s'intéresse aux organisations et aux systèmes d'armes. Donc on essaye d'en savoir plus sur vos systèmes d'armes, et ça passe par euh, ce que vous décrivez, ça touche des réseaux du ministère, voire de l'industrie de défense. Donc vous voyez, c'est profondément motivé par l'espionnage. Et ce qui nous inquiète le plus, c'est une deuxième motivation qui consisterait à prépositionner des outils dans nos réseaux les plus classifiés, les laisser dormants et le jour où on est dans une logique de confrontation, les activer pour neutraliser nos réseaux. Voilà un peu la graduation, si vous voulez, à la fois de ce qui se passe déjà et ce qui, aujourd'hui, pourrait nous préoccuper dans les guerres de demain. Alors si j'étais à, à votre place, euh, moi je me dirais, ben, je vais essayer, et vous allez me dire si c'est le cas et si je me trompe, euh, je verrai deux choses, j'essaierai d'identifier les attaques déjà il faut savoir qu'il y a une attaque, ce qui n'est pas évident parce qu'une bonne attaque, on ne sait pas, informatique, on ne sait pas qu'elle a lieu on le sait quand on a besoin d'utiliser quelque chose et là on voit qu'on est bloqué et que ça ne marche pas et puis la seconde, c'est que je m'intéresserai à la forteresse et j'essaierai de faire en sorte qu'elle n'ait pas de faille par où pourrait rentrer l'ennemi donc j'irai euh, recenser dans toutes les armées et ça fait du monde et ça fait des administrations euh, les connexions internet par exemple, hein, tout simplement et euh, mais aussi sur mobile, parce que les officiers supérieurs, les officiers généraux, ils ont un mobile, et puis on peut rentrer dans ce mobile, et puis on peut essayer d'écouter ce qu'ils racontent, tout simplement. Et donc il y, y a un côté protection au sens citadelle, qui, est, qui, qui doit être votre job, j'imagine, et de notre côté, il y a se dire, mais est-ce qu'il y a des attaques en ce moment, et comment je peux savoir s'il y, y a des attaques ou pas Est-ce que c'est ça, grosso modo, les deux, les deux inquiétudes que vous avez, en tout cas, les, les deux obsessions Alors, euh j'espère qu'on a passé ces obsessions. C'est que la cartographie des réseaux, l'interconnectivité avec Internet fait partie d'une surveillance systématique, heureusement. Mais à l'échelle du ministère, là, vous avez raison, pardon. c'est que euh, c'est d'une complexité qui nécessite une coordination nouvelle. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est une capacité à coordonner l'ensemble des organisations qui relèvent du ministère et s'assurer qu'un incident cyber l'un soit connu des autres, Éviter d'avoir un effet de contagion et pour s'assurer que dans le réseau euh, d'une autre armée, eh ben on n'ait pas aussi ce même incident. Si vous voulez. Donc il y a aujourd'hui, euh, je dirais, le, la première des missions du commandement cyber, c'est de fédérer l'ensemble de ces chaînes de responsabilité, ce qu'on a fait. Et c'est euh, renforcé par une politique ministérielle qui a été écrite euh, à la demande de la ministre euh, en fin d'année dernière et qui renforce cette nécessaire cohérence et qui va jusqu'à dire, bon, au-delà des organisations et des hommes, il faut aussi que tous les équipements de détection soient interopérables et soient capables d'échanger en temps réel entre eux. Donc, vous voyez, c'est tout un système de cohérence qu'on a mis en place euh, au sein du ministère des Armées. Donc, c'est profondément ça, aujourd'hui, la structuration euh, des, des organisations qui relèvent de la ministre. La deuxième chose qu'on a faite, c'est que on a dans une période de transition, vos organisations, vos systèmes d'information, vos systèmes d'armes ont été conçus pas forcément avec l'idée qu'il faille les protéger d'attaques informatiques. Bon, on veille à, à résorber cette dette, si vous voulez, technique, et à s'assurer que les nouveaux systèmes d'information, les nouveaux systèmes d'armes soient sécurisés by design, autrement dit, dès leur conception, on assure de la défendabilité cyber. Donc tout ceci, c'est aussi un, un ongoing process. Mais c'est vers ça tend, avoir dès le départ de la conception, une assurance, que ça soit euh, secure by design et que ça soit complètement intégré dans les organisations fédérées que je vous ai décrites juste avant. Alors j'imagine qu'à Ballard, autour du chef d'état-major des armées, personne n'a un PC connecté à, à, à Internet. Mais je, je crois que, heureusement que si, euh, heureusement que si, mais... C'est pas une euh, porte euh, d'entrée, pour... Non, mais d'abord, c'est une, une porte potentielle d'entrée, mais euh, vous comprenez que tout le soutien euh, de nos hommes, toute leur gestion, à un moment donné, elle doit utiliser le monde de l'IP. Et que ce qu'il y a de plus sensible n'est pas connecté à Internet, heureusement. Et vous avez raison. Donc, tous les systèmes d'information de commandement relèvent d'un intranet particulier qui n'est pas connecté. Mais il y a quand même... Et heureusement, des postes qui sont aussi connectés à l'Internet. Donc vous avez les deux. Donc ça impose quoi ben Ça impose de s'assurer que euh, même ceux qui sont connectés à internet sont entourés d'un ensemble de sécurisations qui permettent de s'assurer que même par ces moyens-là, on ne passera pas. Alors, euh... J'imagine, quand on voit ce qu'est l'armée française, ça fait du monde, ça fait énormément d'organisations. Il y a la marine, l'armée terre, bien entendu, l'armée de l'air, la DGA. Euh, donc vous avez le soutien du chef d'état-major, vous travaillez auprès de lui, j'imagine. Oui. oui, directement. Mais vous avez aussi le soutien, de, vous devez aussi avoir le soutien de chaque chef d'état-major, de chaque oui. arme. Oui. Et euh, est-ce que vous pouvez... Euh, Faire ce que vous voulez, que, comment ça se passe Vous demandez l'autorisation à chaque fois Parce que si vous dites, ben voilà, autour du Charles de Gaulle, moi, je veux euh, m'assurer qu'il n'y a pas de risque de hacking de tous les systèmes de coordination et les automatismes du Charles de Gaulle. Et puis euh, le renseignement autour du Charles de Gaulle, et puis la détection des dangers, il ne faut pas que, que tous les radars du Charles de Gaulle s'éteignent parce que, tout d'un coup, un russe l'a décidé. Donc, vous pouvez, de votre initiative, aller voir le chef d'état-major de la marine et lui dire, voilà, vous je, je, vous tutoyez, j'imagine, ou vous, je ne sais pas où on en est aujourd'hui, <rire> c'était il y a 25 ans, pour moi, mais vous lui dites, euh, j'aimerais faire ce plan autour du Charles de Gaulle, et lui, vous dit OK, et là, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de friction, il n'y a pas des gens qui disent, mais qu'est-ce que vous venez faire là, ça ne vous regarde pas, etc. Vous êtes, vous êtes diaboliquement bien renseigné, parce que euh, vous savez que Charles de Gaulle est en mer. Non, ben, avant de partir en mer, il y a eu un dialogue extrêmement étroit avec euh, l'état-major de la marine et mes équipes pour nous assurer exactement de ce que vous décrivez et de m'assurer que techniquement, organisationnellement, on soit assuré d'une pleine défense euh, du système aéronaval et du groupe aéronaval en général, parce qu'il n'y a pas le de, que le Charles de Gaulle, c'est le Charles de Gaulle plus les moyens de ravitaillement, plus les escorteurs, en fait tout ça, ce sont des systèmes de systèmes. Donc moi je dois m'assurer que toute cette numérisation, cette interconnectivité, eh bien, elle soit protégée. Donc mon rôle, c'est de veiller à ça. Et le rôle de l'état-major de la marine, c'est d'assumer le risque. Donc c'est bien ça, aujourd'hui, qu'on a mis en place au sein euh, du ministère. C'est complexe, mais c'est une nécessaire fédération et une acceptation que... Un incident cyber, ça se traite pas dans une ligne hiérarchique verticale, mais de façon très horizontale pour s'assurer encore une fois que toutes les dispositions soient prises et que tout l'incident cyber soit connu et maîtrisé pour qu'il n'y ait pas de contagion à, à, à, à, à l'extérieur même du périmètre du, de, de la marine si on prend le calmarine. Un hélicoptère de la marine, hein, l'ENH 90, il est aussi utilisé par l'armée de l'air. Bon, ben, S'il y a une incidence sur l'armée de l'air dans la marine, ben, l'armée de l'air doit le savoir aussi. C'est tout ça qu'on a organisé. C'est une assurance. Ce qu'on appelle, en fait, on a utilisé ce concept d'hypervision. C'est que les différentes organisations sont chargées de la supervision de leur matériel, de leurs organisations, et que le commandement de la cyberdéfense est chargé de l'hypervision. Autrement dit, veille à soutenir la supervision des uns et à s'assurer du beau contrôle de la gestion de crise de, de, de, ce, de cette même organisation comment vous faites pour recruter et pour vous assurer d'avoir des profils informatiques parmi les plus compétents parce que ça demande de le, des, des ingénieurs informatiques compétents de la passion, de la curiosité, de prendre des initiatives un, un hacker il faut qu'il ait un autre hacker en face de lui c'est à dire quelqu'un d'aussi malin, d'aussi vicieux que lui il y a ça en stock chez les militaires ou est-ce que vous, vous voulez vous chercher des profils de ce type d'abord on n'a pas créé une armée cyber, parce que moi, je crois au small is beautiful. Je, je crois qu'on a besoin de qualité avant de quantité dans le monde de la numérisation. Que ce que vous décrivez, c'est un défi qui n'est pas que celui du ministère des armées, c'est un défi, je pense, pour vous tous, c'est qu'on manque évidemment de compétences. Cette compétence, elle est tirée évidemment par l'offre économique, elle est à l'extérieur du ministère des armées. Donc toute la question, c'est la question de l'attractivité et de la fidélisation. Et moi, je, je suis persuadé, j'en reviens à ce que je vous disais de façon liminaire, c'est qu'il faut créer un lien un peu nouveau entre le monde du ministère des Armées et le monde de la société civile et des entreprises. Moi, je crois beaucoup à l'idée qu'il faut organiser des parcours croisés. Je pense qu'on doit y arriver. Moi, je suis très surpris par l'enthousiasme des jeunes à venir servir le ministère des Armées et la cyber en particulier parce qu'ils y trouvent du sens. Mais je sais aussi que je ne serai pas capable de les retenir parce qu'il y aura des décrochages trop importants sur leur salaire et qu'on a intérêt à accompagner ces jeunes avec vous pour que vous les utilisez efficacement après et qu'éventuellement, s'ils veulent revenir après, eh ben que je puisse les réinjecter. C'est une première réponse. Un deuxième défi qui est celui de la formation. Je vais aller très vite. Là encore, je crois qu'il faut à la fois transformer nos populations, les reformer sur l'intérêt cyber. Euh, on a une manne de plus de 200 000 jeunes, il faut euh, les attirer vers ce, ce monde du numérique. Une troisième chose, c'est que moi je crois beaucoup à la réserve. L'expertise, elle vient de l'extérieur. Il y a dans, les, dans vos entreprises de l'expertise qui m'est utile. Moi, la réserve, c'est pas attendre que le cyber-perl'arbre euh, arrive, c'est intégrer de cette réserve directement tout de suite dans mon quotidien et dans mes opérations. C'est ce à quoi je crois. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci, merci mon général. Merci beaucoup. Et là c'est...